Bonjour à tous, donc excusez-moi, on a été interrompu, je, je vais poursuivre mon vlog, donc j'inaugure une nouvelle, comment dire, une, une nouvelle playlist sur ma chaîne, sur ma chaîne euh, internet, c'est-à-dire que je vais poster euh, des vidéos euh, en vlog, donc là nous sommes... Sur un bateau euh, qui s'appelle le euh, MS Petit Prince. Donc voilà, on a des, une, un, un petit dessin du, du Petit Prince dans les chambres. Donc c'est un de mes livres préférés. Hein. C'est un conte pour adultes, on va dire. Euh, écrit par Saint-Exupéry qui est mort euh, d'un accident d'avion. Euh, je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, il est mort, euh, je pense, abattu par un chasseur euh, allemand. Euh, donc voilà, là nous sommes dans, dans ma chambre, ou plutôt dans ma cabine, euh, donc je, je, suis, je, je viens de quitter Budapest et nous sommes en route euh, vers Bratislava, ah, donc on voit, on voit strictement rien, hein. euh, malheureusement il n'y a, y a pas, bon, y a, pour l'instant tout est, tout est noir. Hein. Euh... Donc, Bratislava qui est la capitale de la Slovaquie et euh, qui est dans, dans la zone euro. Euh, et après, nous irons euh, à Vienne. Donc, euh, en fait, voilà, je, nous avons été, euh, été euh, interrompus. Excusez-moi. Donc, je vais poursuivre. Je parlais de la République. Donc la République qui est, euh, est, euh, est d'essence satanique, hein. je, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que euh, c'est quand même important de comprendre que la République est un régime euh, d'essence satanique, d'essence luciférienne, il faut bien en prendre conscience. Et d'ailleurs ça a été révélé euh, à Marie Martel qui est une voyante euh, qui, qui, qui habitait euh, tilly sur seul c'est en France lors d'apparition euh, au début du XXe siècle. Il faut bien comprendre que le but, le but des, des Illuminati, ou plutôt des francs-maçons, hein, pour faire plus simple, des hauts francs-maçons qui détiennent les, les rênes des, des économies euh, via les banques centrales, mais donc qui, qui peuvent corrompre euh, et manipuler euh, à la fois les politiciens et l'économie, ils ont ils en ont les moyens physiques et la volonté euh, politique et, et, et bon euh, il faut il faut il faut comprendre je, je, que les que les illuminatis sont des, des, des sortes de sorciers euh, de haut niveau euh, qui, qui pratiquent des rituels sataniques et qui, qui sont euh, qui les forces euh, démoniaques en fait alors bien sûr ça peut vous paraître euh, surprenant hein. vous n'entendrez pas ça bah sur ce discours sur BFM TV euh, ou je ne sais quoi, sur, euh, sur le, ou dans le journal Le Monde ou Le Figaro, ça ça m'étonnerait, euh, mais voilà il faut prendre conscience qu'il y a des gens, des puissants, que nous sommes dans une guerre, dans une guerre euh, spirituelle avant tout et nous, nous luttons contre, contre des, des, puissances, euh, des puissances qui nous dépassent parfois des puissances démoniaques, des puissances déchues du monde invisible qu'on appelle les démons hein, tout simplement et, et que certains, certaines personnes par des rituels euh, sataniques par, par, par, des, par des sciences occultes comme la cabale par exemple peuvent s'approprier ces forces là ça, ça, ça, leur nécessite, ça nécessite quand même de, de vendre leur âme euh, d'une manière ou d'une autre de, de pratiquer des rituels sataniques par exemple sur des enfants des enfants qui euh, qui représentent la pureté en fait et, et ces en, les enfants sont tellement purs qu'ils qu sont une image de Dieu en fait une image de Dieu euh, vivante c'est pour ça qu'ils qu ont un prix euh, c'est pour ça que Satan leur accorde un, un prix euh, en tant en tant que sacrifice sacrifice humain euh, voilà, euh, bon, il y a aussi les hosties, euh, les hosties consacrées qui sont volées, par exemple. Euh, l'hostie, euh, pour nous, catholiques, et même c'est la vérité, l'hostie consacrée euh, devient le corps et le sang du Christ. C'est ce qui s'appelle la transsubstantiation. Voilà, euh, donc les, les, le but de ces illuminatis, de ces francs-maçons de haut franc grade, satanistes, lucifériens, c'est de détruire le trône et l'autel. Donc ils ont financé et organisé euh, la plupart des révolutions, hein, que ce soit la Révolution française en, mille, en, 1900, en, pardon, en 1789, la Révolution russe en 1917. Donc, donc, euh, mais on, on peut aussi évoquer les cas du Portugal, de, de l'Équateur, de la guerre d'Espagne voilà en 1936... Euh, on peut penser que. Euh, en fait, c'est la révolution euh, anglaise, euh, donc c'était au XVIIe siècle, qui a, qui a vraiment initié le mouvement révolutionnaire mondial. Euh, si ça vous intéresse, euh, je, je vous conseille de lire le, le livre de William Guy Carr, 2 r les pions sur l'échiquier, c'est un classique, hein. c'est vraiment un livre de référence si vous voulez comprendre le mouvement révolutionnaire mondial, comment les illuminati, ou plutôt ces, ces, ban ces banquiers centraux qui détiennent les, les, enfin, qui détiennent les, les capitaux en fait, euh, comment ils ont organisé, financé les révolutions, que ce soit la française, la russe, euh, Voilà, ils ont, ils, ont, ils ont posé leurs pions... Euh, leur but, c'est le, le nouvel ordre mondial, c'est d'avoir une, une société euh, luciférienne via le New Age, donc de remplacer la religion catholique par le New Age, qui est luciférien. Typiquement, je, je, je ferai une vidéo sur le New Age, et de détrôner les, les, les trônes euh, de droit divin. Hein. Le, le, je pense que les monarchies sont les régimes les plus en phase avec le, le droit divin. Et donc ils veulent remplacer ça par des républiques, par des républiques, euh, donc c'est essentiellement euh, de nos jours des, des démocraties libérales en fait, des démocraties euh, parlementaires et libérales, euh, autrement dit euh, décadentes et, et, et totalement, euh, qui créent des cœurs vicieux, ça c'est une évidence, j'y reviendrai dans, dans une vidéo. Donc voilà, nous avons été interrompus, malheureusement, donc je poursuis mon, mon petit discours, j'en avais pas pour longtemps, sur l'Autriche-Hongrie qui, euh, qui était un empire. Donc je crois que ça, bon, il n'a pas duré que c'est si longtemps, je crois peut-être un siècle de mémoire. Et euh, à la fin de la guerre, il est donc en à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Alors la, la guerre, les guerres mondiales aussi sont, sont, sont comment dire. Les guerres mondiales sont aussi euh, initiées et euh, complotées par les, par les Illuminati. Hein. Là, là, là encore, je vous renvoie au, au, au livre de référence de William Guicard, euh, « Les pions sur l'échiquier hein. ». Moi, je veux dire, j'ai étudié la question. Hein. Euh, euh, je suis passionné par le politique et j'étudie ça depuis, euh, depuis plusieurs années... Euh, je ferai un livre d'ailleurs sur le nouvel ordre mondial euh, si vous voulez alors vous pouvez vous, vous, vous instruire sur internet vous pouvez trouver des choses très intéressantes des documentaires euh, très accessibles mais si vous voulez vraiment rentrer dans le fond des choses euh, il faudra euh, il faudra que, que vous lisiez en fait Donc je, je, je vous conseille William Guicard, mais il y a d'autres auteurs comme Monseigneur de Lassu. Euh, je pense à, la, à la, conjura euh, oui, la Conjuration Antichrétienne qui est un livre de référence aussi sur cette conspiration mondiale mais il y a aussi d'autres livres euh, Epiphanus, euh, alors je crois c'est Maçonnerie et Histoire Secrète bon si vous tapez euh, euh, Epiphanus et, et Histoire Secrète vous allez trouver, hein. c'est un, un gros livre de, un gros livre de 800 pages mais c'est un livre de référence aussi euh, Enfin, je ne suis pas un illuminé, hein. moi, je veux dire, je suis un passionné par le politique. Je m'intéresse depuis, je je, enfin, je, je, je depuis des années à toutes ces choses. Et je ne suis pas du tout un illuminé, euh, je ne suis pas du tout un conspirationniste. Euh, je fais partie des gens qui, qui ont eu accès à la connaissance, qui s'y sont intéressés, qui l'ont étudié. Et je, moi, si vous voulez, je, je ne fais que euh, vous transmettre le message. Euh, je, je, je, je, je suis tout à fait bien inséré dans, dans la société. Euh, je, je gagne très correctement ma vie. La preuve, je peux m'offrir une croisière sur le Danube. Enfin, bref, euh, voilà. Donc, je, je poursuis mon, mon discours. Enfin, il y a aussi d'autres livres de référence. Là, récemment, j'ai acheté euh, un, un livre de, chez Chiré, chez, euh, chez, aux éditions de, de Chiré. Euh, j'ai acheté le livre euh, Le Nouvel Ordre Mondial démasqué alors j'ai lu la table des matières, hein. je l'ai pas encore lu parce qu'il vient tout juste de sortir là aussi ça m'apparaît être un livre de référence qui, qui, qui ressemble beaucoup au livre d'Epiphanus bon, je, je, peut-être que je vous en parlerai euh, Enfin, de toute façon je vais faire un livre sur le Nouvel Ordre Mondial donc, euh, donc je, je, je, à mon avis j'en parlerai euh, je, je citerai sa référence, certainement. Donc, pour revenir à l'Autriche-Hongrie, la parce que là, j'ai quitté Budapest il y a, y a quelques, quelques minutes, en fait. Peut-être... Peut en fait, j'ai quitté Budapest euh, il y a trois heures. Donc, je donc, demain, je me réveillerai à Bratislava, en Slovaquie. Euh... Donc l'Autriche-Hongrie a été démembrée suite à sa défaite en 1918, et euh, c est, c est, donc, comme je le disais, ce sont les, les Illuminati, hein, je, je, je dis Illuminati pour faire euh, plus rapide, ce sont les Illuminati qui, euh, qui ont, euh, qui ont euh, fomenté cette Première Guerre mondiale, euh, et euh, notamment, le, euh, suite à cette Première Guerre mondiale, il y a eu plusieurs choses hein, pour le Nouvel orléans il, il y a la SDN qui est l'ancêtre an, de l'ONU, qui est le bras armé euh, actuellement du, enfin l'un des, l'un des, un des c'est une superstructure l'ONU qui, qui préfigure déjà l'architecture le, le, future du nouvel ordre mondial, hein, c'est-à-dire cette dictature, euh, cette dictature euh, universelle sous un gouvernement unique dirigé par l'Antéchrist qui durera euh, trois ans et demi. Euh, Tel que, tel que c'est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Et donc voilà, c'est. Donc, on, sait, on, on connaît le, le but, les objectifs de cette élite. Donc, encore une fois, de détruire les, les trônes et les hôtels. Donc, l'Empire austro-hongrois, la, la, la, la Russie tsariste, la monarchie de droit divin française. Euh... Voilà, le, le but c'est de, de placer des, des, des, des francs-maçons euh, au pouvoir, hein, des, des gens euh, corrompus acquis à leur cause, à leur, au mondialisme, acquis au mondialisme. Le mondialisme qui est un mouvement, euh, un processus politique qui vise à l'unification euh, du monde. Hein. Donc euh, no borders, plus de frontières, il euh, n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nations. Euh, c'est le village global, c'est ce que chantait John Lennon. Hein, euh, euh, c'est quoi déjà la chanson euh, euh, Je me souviens plus. Euh, euh, Imagine all the people, voilà. Euh, living, euh, living in a world. enfin euh, in, in bref. C'est la chanson, euh, cette chanson qui, qui, qui préfigurait aussi déjà le nouvel ordre mondial. Ouais, imagine there's no countries. Euh, imaginez qu'il n'y a plus de pays, etc. Euh, enfin, ce, ce, cette volonté euh, d'unir le monde, euh, en fait, c'est le pan de Satan depuis le début, mais il devient, il devient de plus en plus apparent. Et il va se réaliser dans quelques années. Euh... Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur ce timing, sur ce tempo. Nul ne connaît le jour et l'heure, mais l'année, on peut la deviner, je pense. Euh, et je pense qu'en 2029, euh, grand maximum, on va, on va rentrer dans la période des tribulations qui va nous mener vers la troisième guerre mondiale qui va établir le, le nouvel ordre mondial. Parce qu'on voit que le nouvel ordre mondial avance par les révolutions et par les guerres. Et donc euh, les guerres mondiales, bien évidemment. Euh, la troisième guerre mondiale, euh, à mon avis, on l'aura dans grand maximum, et je prie Dieu pour que ce soit le plus longtemps possible, mais je pense que d'ici dix ans, euh, le monde va, va être. Euh, le monde va, euh, dans, dans 10 ans maximum, le monde va connaître, le monde va connaître une, un conflit majeur nucléaire. Et je peux vous révéler, faire des révélations. L'axe la, la, de la Terre va être déplacé. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que j'ai étudié l'Apocalypse. Euh, j'ai étudié le livre de l'Apocalypse euh, cet été. J'ai passé une semaine. À, à, à, à faire que, que ça à méditer ce, ce texte une semaine et donc j'ai je, je, percé bien des mystères sur l'apocalypse et, et, et je suis audi, aussi aidé par les prophètes contemporains je suis un passionné par les prophéties je suis un passionné donc je vous ai dit par la politique par l'aspect par caché des choses par, le, par euh, oui par la franc maçonnerie par euh, et donc euh, voilà. Euh, C'est pour ça que la, la retraite, la réforme de la retraite, j'en ai strictement rien à faire. La réforme de la retraite, si vous voulez, moi qui suis... Enfin pour les gens de ma génération, on n'aura pas la retraite... Euh, enfin le système va, va s'effondrer dans, dans, dans 10 ans à peu près. Dans 10 ans. Donc si vous voulez, moi, je, je, je, je, dans 10 ans, théoriquement... Si rien ne bouge, je serai toujours actif. Je serai toujours dans la vie active. Donc si vous voulez, la retraite, telle que nous la prépare le gouvernement actuel, d'Edouard de, de, Philippe et d'Emmanuel de, Macron, si vous voulez, euh, pour les gens de ma génération, euh, c'est inutile de, de vous soucier de ça, parce que dans dix ans, encore une fois, on va basculer dans, dans un conflit majeur, en fait, qui va même bouleverser l'axe la, qui, qui va qui va désaxer la, la terre en fait enfin bref là où je voulais en venir euh, c'est euh, c'est qu'effectivement pour, euh, pour lutter contre euh, ces illuminatifs il faut faire une contre-révolution donc euh, militer pour le règne social de notre Seigneur Jésus Christ donc effectivement euh, euh, le salut pour la France, ça passe par une monarchie de droit divin, et donc une monarchie catholique, une monarchie qui respecte les dix commandements, qui respecte le décalogue, qui respecte les, la volonté de Dieu. Voilà, donc ça fait exactement 17 minutes et 27 euh, secondes que je parle, la vidéo est longue, je n'aime pas trop m'éterniser. Donc euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'une manière ou d'une autre, restez connectés, et à bientôt.